Bonjour, est-ce que tu n'arrives plus à savourer ta vie parce que tu as un manque total de confiance en toi Est-ce que la peur d'être jugé et la peur de l'échec te tient Est-ce que dire non devient difficile parce que tu fais toujours passer tout le monde devant toi Alors moi, j'ai quelque chose pour toi. Construire la confiance en soi, ça demande du courage. Et demain je donne un cours, un mini-cours online de cinq jours où je vais te prendre par la main et t'aider à faire les cinq premiers pas. Et on va faire ça dans un groupe Facebook privé où il y a une très belle sororité et une entre-aide. Et on est tous plus ou moins au même endroit. On a un manque de confiance en nous et on veut construire cette confiance. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours Donc, moi, je suis spécialisée dans la connexion du féminin sacré. Parce que, bien sûr, le rôle des autres pour notre confiance, pour nous construire cette confiance en nous, ils ont un grand rôle à jouer. Mais, si de l'intérieur, tu n'as rien à mettre contre, à ce moment-là, tu es totalement dépendant des autres. Et moi, je veux inverser cette vapeur-là. Je veux que tu commences à l'intérieur, à sentir qu'il y a là une force, une authenticité, un droit, un droit à l'existence, un droit à cette confiance. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours qui commence demain Et je t'invite à t'inscrire parce qu'il est gratuit et il va t'aider et tu vas en plus pouvoir faire cette expérience de cette sororité qui est quand même chose rare de nos jours. Qu'est-ce qu'on va faire J'ai ici le programme que je vais te dire nous allons apprendre à sentir cette force en nous ancrant euh, sur, à la terre et à nous connectant. Deuxièmement, nous allons faire connaissance avec ce « moi », cet être que nous sommes qui n'a pas peur. Et cette connaissance, cette vision-là va nous aider à oser, y croire, à avoir cette expérience parce que cet être il est là, il doit juste grandir. Ce que nous allons faire aussi c'est que nous a... je vais t'apprendre à créer un espace protégé, ton espace à toi protégé dans lequel tu peux fleurir, dans lequel tu peux grandir et je vais t'apprendre comment mmh. faire cela. Puis nous allons apprendre à nous connecter à l'énergie féminine et nous sentir séduisants, tête sexy, avec un chouette exercice. Parce que pour moi, tout ce qu'on travaille dans la vie, quand ça devient trop difficile, trop lourd, et qu'on est là avec les paroles du genre « je dois », oui, on ne tient pas, euh, on tient pas euh, la route, on ne tient pas longtemps à faire ça. Donc pour moi, un apprentissage, ça doit se faire avec joie, ça, va se, ça doit se faire avec plaisir et en commun. Donc, c'est ça que je veux t'offrir. Donc, cet exercice-là, il va être plutôt marrant, mais en réalité, il va être vraiment très puissant parce qu'il est absolument important de pouvoir sentir cela aussi. Aussi, nous allons faire un exercice pour pouvoir entendre et voir cette voix intérieure. Cette voix intérieure, bienveillante, qui est tout le temps là, qui en fait sait exactement ce que nous valons, et ce que nous pouvons faire, et ce que nous devons faire. Et la plupart du temps, nous ne sommes pas du tout à l'écoute de cela. Nous sommes à l'écoute de tout ce que disent les autres, peut-être même les médias, peut-être même les, euh, les, les, les, les, la culture dans laquelle nous évoluons, l'opinion de, de, de la télévision, etc. Mais cette voix à l'intérieur, solitaire si tu veux, cette voix qui c'est ce qui est bon pour nous et ce qui sait pourquoi nous sommes en fait. Vraiment là, cette voix, elle est comme un murmure. Et donc, je vais t'apprendre à l'écouter et à te connecter à cette voix pour que tu puisses avoir cette assurance. Et en dernier lieu, est-ce que j'ai oublié quelque chose Ben non. <rire> non, j'ai déjà tout dit. Nous n'avons que cinq jours, hein mais en cinq jours, je vais t'apprendre à faire les cinq premiers pas et à sentir cette force à l'intérieur de toi, cette assurance à l'intérieur de toi. Et comme on est dans un groupe, tu vas en plus, je te propose des exercices pour mettre ça à l'épreuve, mais à une épreuve gentille, dans une épreuve dans un espace protégé, dans un espace bienveillant, dans un espace où il y en a qui commencent tout petit et qui vont grandir pendant ces cinq jours. Et c'est ça que je te souhaite. C'est aussi la raison pour laquelle j'offre ce cours gratuitement. Parce que je sais à quel point la confiance, le manque de confiance en, en soi, est un énorme saboteur dans notre vie. Et ça, stop Ça suffit, n'est-ce pas Ça suffit. Combien de femmes se mettent à, à l'ombre, se mettent dans un coin, euh, ne brillent pas dans la lumière avec laquelle elles sont censées briller, et cette lumière qui est à l'intérieur et qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande que de rayonner et de briller. Et moi, j'en ai marre de ça. Et moi, j'ai envie d'être les femmes, d'aider les femmes à vraiment briller, à aller là-dehors, avoir cette confiance et dire Je suis là, j'ai ma vérité, je sais ce que je vaux, et je vais changer ce monde pour un espace, pour un endroit meilleur. Et en faisant cela, nous sommes tous ensemble à pouvoir créer quelque chose de merveilleux. Donc ça, c'est ma conviction et c'est ça aussi pourquoi je fais cela. Donc ce cours, je t'invite à y participer si tu as rien comme confiance en soi ou si tu as déjà pas mal de confiance. Je suis sûre que tu n'as jamais abordé ça avec cette énergie-là, avec le féminin sacré dans une sororité. Parce que moi, je l'ai tout simplement pas encore vu que quelqu'un le propose. Dans tous les pas comme moi. Je suis professeure de danse et je suis aussi animatrice du yoga du rire. Je suis énergéticienne. J'ai appris ça chez le docteur Baudin. Mmh. Et smoothie coach, smoothie, ce sont des anneaux euh, de vibration avec lesquels on fait du sport. Donc, ça risque d'être amusant, ça risque d'être interactif, ça risque d'être léger, plein d'énergie et je t'invite à participer. Je pense que tu vas rater quelque chose si tu ne le fais pas. Et dans cinq jours, tu vas penser à ma vidéo que tu as regardée ici et tu vas te dire « J'aurais dû quand même, j'aurais pu quand même. » Oui, donc voilà, je t'invite à participer, je t'invite à penser à tout ce que tu pourrais faire si tu avais pleine confiance en toi et à t'imaginer que d'ici cinq jours, les premiers pas, les premiers cinq pas seront faits sur ce chemin et tu seras lancé. en plus, Dimanche, il y a une masterclass, une heure où je t'apprends les cinq piliers de la confiance en soi avec l'intuition féminine. C'est un pas un peu plus loin encore et tu seras déjà préparé, tu seras déjà vraiment prête pour faire ce pas-là. Donc, qu'est-ce qui te retient Je ne le sais pas. Je pense que de mon côté, j'ai tout fait, le, tout mon possible pour te donner envie de faire ce pas, de donner envie de faire cet effort et de mettre ton énergie là, dedans. Parce que tu as tout à gagner et il est super, super, super important. Il est important de commencer un de ces jours. Et ce jour-là, ça peut être demain. Donc, je t'invite à venir, à t'inscrire. Tout de suite maintenant, je vais mettre le lien où tu peux t'inscrire. Clique dessus, inscris-toi, tu reçois mon email de bienvenue avec toutes les explications. Puis, tu vas nous rejoindre dans le groupe Facebook. Et demain, ça y est, tu commences. Alors, pratiquement, comment ça se, ça se structure C'est très, très, très simple. Tous les matins, quelque part, entre 8h, heures, 10h, heures, je, je vais aller en direct dans le groupe, donner la tâche à faire. Après, ça va être mis dans l'email et tu reçois l'email avec des petites explications de ce qu'il faut faire et un PDF. Donc, je t'invite à t'inscrire et, et c'est tout, c'est tout. Tu peux faire ça, tu peux regarder la vidéo à n'importe quel moment de la journée, même le soir. N'importe, elle ne sera pas longue, promis. 5 à 10 minutes, ce que tu dois faire, ce que tu dois mettre en œuvre, pas plus non plus. Donc, 5 à 15 minutes, bien sûr, tu peux toujours faire beaucoup plus. Hein plus on fait, plus on a un résultat. Mais c'est franchement possible de glisser ça dans ta journée. Et euh, oui, voilà, Moi, je crois que c'est déjà tout. Donc, tu peux le faire. Tu peux le faire, c'est sûr et certain. Profite-en, le groupe il est là. Si tu commences un peu plus tard, parce que là les trois jours euh, tu n'es carrément en voyage ou je ne sais pas où, ou tu, tu, tu dois t'en aller, le week-end c'est pas grave. Si tu t'inscris en tous les cas, tu vas recevoir ces cinq emails et ces cinq tâches, et tu pourras toujours les répéter, les répéter, euh, pour construire cette confiance en toi. Prends ton courage à deux mains, il te faut un petit courage, je t'aide pour le reste et le groupe aussi. Et viens nous rejoindre, là, maintenant. Ciao, ciao, on commence demain et j'espère te voir de l'autre côté. Ciao.